Dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver, à l'aide de l'opérateur de projection, une base qui permette de réduire une représentation réductible en représentation irréductible. Dans le processus de projection, nous obtiendrons les vecteurs de base de chacune des représentations irréductibles de la décomposition, vecteurs qui seront des combinaisons linéaires des vecteurs originaux adaptés à la symétrie de chaque représentation irréductible. Dans la vidéo précédente, nous avons construit une représentation matricielle des opérations du groupe C4V pour les propriétés directionnelles X et Y, vecteurs de base de la représentation irréductible E. Par exemple, nous avons établi la matrice 2 par 2 représentative de la rotation C4. 0, 1, 1, 0, fois XY donne moins Y, X. Qu'allons-nous obtenir si nous considérons en même temps un autre vecteur de base correspondant à la propriété directionnelle Z Pour l'opération C4 selon Z, on a cette matrice représentative 3 par 3. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, qui a pour caractère 1. En considérant tour à tour les différentes opérations du groupe, on obtient une représentation des effets des opérations de symétrie du groupe sur les vecteurs de base X, Y et Z, que l'on peut exprimer soit avec des matrices 3 par 3 soit avec les caractères de ces matrices, ceux-ci étant identiques dans une classe donnée. En reprenant ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes, on s'aperçoit que cette représentation est réductible et que sa réduction est égale à A1 plus E. A titre d'entraînement, vous pouvez appliquer la formule de réduction et vérifier que c'est bien le cas. En regardant de près les matrices représentatives des différentes opérations de symétrie, on s'aperçoit qu'elles sont toutes partitionnées avec la juxtaposition selon la diagonale de deux matrices respectivement de dimension 2 par 2, M1, et 1 par 1, M2. La matrice M est dite « diagonale par bloc », c'est-à-dire une matrice carrée qui possède des blocs matrice carrée sur la diagonale principale et des blocs non diagonaux, tous constitués de matrices nulles. On dit que la matrice M est la somme directe de deux matrices plus petites, M1 et M2. On dit aussi qu'on a réduit notre espace xyz z de dimension 3 en deux espaces indépendants, respectivement de dimension 2 avec la base xy et de dimension 1 avec la base z. Dans notre exemple, la représentation gamma 1 des matrices M1 n'est rien d'autre que la représentation E du groupe et la représentation gamma 2 des matrices M2 la représentation A1 du groupe, ce que nous avons trouvé en réduisant gamma. Le lien entre les représentations gamma, gamma 1 et gamma 2 se symbolise par un plus entouré d'un cercle, appelé somme directe. Gamma est égale à la somme directe de gamma 1 et gamma 2 et est égale à la somme directe de E et A1. La signification de cette équation est que gamma est une représentation réductible dont les matrices peuvent, par un changement convenable de la base, se mettent sous une forme réduite et s'exprimer comme une somme directe des matrices de gamma1 et gamma2. Le choix de la base utilisée pour réduire une représentation gamma d'un espace V de dimension n donnée doit permettre de séparer de façon nette l'espace V de départ en deux sous-espaces V1 et V2. Chaque sous-espace V1 et V2 peut à son tour être divisé en sous-espaces par un choix convenable de base. Le processus peut ainsi se répéter, jusqu'à ne plus pouvoir diviser chaque sous-espace. Les matrices de gamma sont alors toutes diagonales par bloc et les différentes sous-matrices correspondantes aux différents blocs sur la diagonale appartiennent aux représentations irréductibles du groupe qui ne peuvent plus être réduites par un nouveau changement de base. On a alors gamma égale somme directe de gamma1 plus gamma2 plus gamma3 plus gamma4. Notez que dans la réduction d'une représentation réductible, une même représentation irréductible peut intervenir plusieurs fois. Par exemple, gamma égale somme directe de 2 gamma 1 plus gamma 3 plus etc. plus gamma p. Mais comment déterminer la base qui va permettre la réduction C'est là qu'intervient l'opérateur de projection. Celui-ci va nous permettre d'effectuer un changement de base et de déterminer les vecteurs de base qui appartiennent à chaque représentation irréductible de la somme directe. Regardons comment utiliser cet opérateur de projection avec un exemple du groupe ponctuel D4. Prenons pour l'instant une base orthonormée quelconque de 4 vecteurs, F1, F2, F3 et F4. Nous verrons dans les vidéos suivantes que ces bases peuvent être, par exemple, des déplacements d'atomes dans le cas des vibrations moléculaires, ou bien des orbitales atomiques lors de la construction d'orbitales moléculaires. Considérons que ces vecteurs de base se transforment de cette façon sous l'effet des opérations de symétrie. Par exemple... C4 de F1 égale F2, C4-3 de F1 égale F4, etc. Ces effets peuvent s'écrire sous une forme matricielle, avec des matrices 4 par 4 comme l'illustrent ces deux exemples, identité et rotation d'ordre 4. Voici sur deux lignes toutes les transformations associées au groupe ponctuel D4. Remarquons pour l'instant que ces matrices ne sont pas diagonales par bloc nous pouvons remplacer chaque matrice par son caractère et regrouper les éléments de symétrie en classe. Ceci nous permet de réduire la représentation réductible gamma et nous obtenons gamma égale somme directe A2 plus B1 plus E. Mais revenons à la représentation sous forme de matrice et considérons l'opérateur de projection P. Projection du vecteur Fj sur la représentation irréductible I égale somme sur toutes les opérations de symétrie du groupe des produits des caractères de I pour les opérations de symétrie R fois les transformés de Fj par les opérations R. Contrairement à l'équation que nous avons vue qui permet la réduction d'une représentation réductible en représentation irréductible, nous avons ici une sommation non pas sur toutes les classes, mais sur toutes les opérations de symétrie R du groupe. Pour obtenir les vecteurs de base Adapté à la symétrie de la représentation irréductible I, ce qui nous permettra de séparer notre espace en sous espaces indépendants, nous devons projeter les vecteurs de base Fj sur la représentation irréductible I. Ceci peut paraître compliqué, mais va devenir plus clair avec notre exemple. Reprenons donc notre table de caractères du groupe D4, dans lequel nous avons développé chaque classe en opération de symétrie et ajouté les transformés des vecteurs de base F1, F2, F3 et F4 par les opérations de symétrie. Commençons par projeter le vecteur F1 sur la représentation irréductible A1. Projection de F1 sur A1 égale une fois F1 plus une fois F2 plus une fois F4 plus une fois F3 plus une fois moins F4 plus une fois moins F2 plus une fois moins, plus une fois moins F1 plus une fois moins F3 égale à 0. De la même façon, nous pouvons calculer projection de F2 sur A1 égale projection de F3 sur A1 égale projection de F4 sur A1 égale à 0. Ceci nous indique qu'aucun des vecteurs F1, F2, F3 ou F4 de la représentation réductible gamma n'appartient à la représentation irréductible A1. Ceci confirme ce que nous savions déjà. En effet, nous avons déterminé que gamma égale somme directe de A2 plus B1 plus E. Effectuons le même calcul pour A2. Nous avons projection de F1 sur A2 égale une fois F1 plus une fois F2 plus une fois F4 plus une fois F3 moins une fois moins F4 moins une fois moins F2 moins une fois moins F1 moins une fois moins F3. Égale deux fois F1 plus F2 plus F3 plus F4. On obtient le même résultat pour les projections des autres vecteurs F2, F3 et F4 sur A2. Projection sur A2 de F2 égale projection sur A2 de F3 égale projection sur A2 de F4 égale deux fois F1 plus F2 plus F3 plus F4. Un seul vecteur F1 plus F2 plus F3 plus F4, combinaison linéaire des vecteurs de base F1, F2, F3 et F4, appartient à A2. Ceci est tout à fait logique puisque la représentation irréductible A2 est de dimension 1. Le vecteur F1 plus F2 plus F3 plus F4 est appelé une combinaison linéaire adaptée à la symétrie A2. En abrégé, nous dirons que nous avons obtenu une classe de A2. Pour obtenir à la fin du processus une base orthonormée, nous devons normaliser notre nouveau vecteur. Le coefficient de normalisation est égal à 1 sur la racine carrée de la somme des carrés des coefficients, c'est-à-dire ici 1 sur racine carrée de 4 fois 1 au carré, ce qui fait 1 demi. Nous vérifions que la somme des carrés des coefficients du vecteur est bien égale à 1, ce qui correspond à un vecteur normé. Pour la représentation irréductible B1, on calcule... Projection de F1 sur B1 égale projection de F3 sur B1 égale 2 fois F1 moins F2 plus F3 moins F4. Et projection de F2 sur B1 égale projection de F4 sur B1 égale moins 2 fois F1 moins F2 plus F3 moins F4. Ce qui donne, après normalisation, un seul vecteur, 1 demi de F1 moins F2 plus F3 moins F4 car les coefficients initiaux 2 et moins 2 sont remplacés par le coefficient de normalisation à 2000. A nouveau, une seule classe pour B1, car B1 est une représentation irréductible de dimension 1. Pour B2, on a projection de F1 sur B2 égale projection de F2 sur B2 égale projection de F3 sur B2 égale projection de F4 sur B2 égale 0. Ce qui est logique puisque B2 n'apparaît pas dans la réduction de gamma en somme directe. Enfin, pour la représentation dégénérée E, nous obtenons les projections. Projection de F1 sur E égale moins projection de F3 sur E égale 2 fois F1 F3. Et projection de F2 sur E égale moins projection de F4 sur E égale 2 fois F2 F4. Ce qui donne, après normalisation, les deux classes 1 sur racine de 2 F1 F3 et 1 sur racine de 2 F2 F4. Nous avons cette fois-ci obtenu deux classes comme base de la représentation irréductible E car E est de dimension 2. Voici donc nos quatre nouveaux vecteurs de base. Ces quatre vecteurs doivent être deux à deux orthogonaux. Rappelons que deux vecteurs U et V sont orthogonaux si le produit scalaire UV est égal à 0. Si on se souvient que la base de départ F1, F2, F3, F4 est une base orthonormée, nous voyons que H1 est bien orthogonal à H2, car H1 scalaire H2 égale 1 demi de F1 plus F2 plus F3 plus F4 fois 1 demi de F1 moins F2 plus F3 moins F4 égale 1 quart de 1 moins 1 plus 1 moins 1 égale 0. Il en est de même pour tous les produits scalaires. Nous avons obtenu une nouvelle base orthonormée. Il faut noter que si les nouveaux vecteurs n'étaient pas deux à deux orthogonaux, il faudrait les orthogonaliser, comme nous le verrons dans une autre vidéo. En faisant abstraction des coefficients de normalisation pour simplifier les notations, nous sommes donc passés d'une base de 4 vecteurs F1, F2, F3, F4 à une nouvelle base de 4 vecteurs H1, H2, H3, H4. Ceci s'écrit sous forme matricielle H égale FC, ou C, et donc la matrice de passage de l'ancienne base à la nouvelle. Dans la nouvelle base, les matrices M' qui donnent les effets des opérations de symétrie sur les vecteurs sont obtenues à partir des anciennes matrices M de départ avec l'équation M' égale C-1mc. Voici toutes les matrices de la représentation réductible qu'on va maintenant appeler gamma' dans la nouvelle base. Nous voyons que l'opérateur de projection nous a permis de faire un changement de base qui nous conduit à des matrices diagonales par bloc. Nous avons réduit notre représentation réductible gamma prime de dimension 4 en une somme de deux représentations irréductibles de dimension 1 et d'une représentation irréductible de dimension 2. Remplaçons les matrices par leur caractère et regroupons les opérations en classes, puisque dans une classe, les opérations ont le même caractère. Ceci nous permet d'identifier les représentations irréductibles. Elles correspondent bien à ce que nous avons initialement obtenu, A2 plus B1 plus E. La classe H1 forme une base de la représentation irréductible A2, au même titre que Z ou RZ. Elle a donc les mêmes propriétés de symétrie que Z ou RZ. C'est-à-dire que les opérations de symétrie ont les mêmes effets sur la classe H1 que sur les propriétés directionnelles Z ou RZ. De la même façon la classe H2 a les mêmes propriétés de symétrie que X2-Y2. Enfin, les deux classes H3 et H4 sont dégénérées et doivent donc être considérées ensemble. Elles ont les mêmes propriétés de symétrie que les couples XY, RX, RY et XZ, YZ. Nous utiliserons ces similitudes dans les prochaines vidéos pour trouver, lorsque c'est possible, les classes de manière inductive sans avoir à effectuer tous les calculs de projection. Dans cette vidéo, nous avons vu comment il était possible de réduire un espace de dimension n en sous-espace indépendant en utilisant l'opérateur de projection. Les projections sur les représentations irréductibles nous ont permis d'obtenir les vecteurs de base appartenant à chaque représentation irréductible de la réduction, chaque nouveau vecteur étant une combinaison linéaire des vecteurs de départ adapté à la symétrie de la représentation irréductible auquel il appartient.